Bonjour mes chers élèves de séance de semaine primaire, je vous présente Méthode de français. C'est un outil vraiment efficace pour apprendre euh, le français autrement. Oh, bon. Alors l'arbre au monde, je vous présente ce beau livre. L'arbre au monde. Alors cette fois, regardons s'il vous plaît ici, on va voir Conjugaison. Oui, Conjugaison, c'est vraiment très facile. Ne vous inquiétez pas, cette séance sera comme d'habitude vraiment amusante. Allons-y. On va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'entraînement. Je m'entraîne dans les phrases et dessous. Voici les phrases dans les phrases et dessous. Recopier. Puis encadre les verbes conjugués. D'accord Recopie. Puis encadre les verbes conjugués. Recopie puis souligne les verbes non conjugués. Alors, on dit la secrétaire écrit une lettre. La secrétaire écrit une lettre. Écrit une lettre. Le bus va partir. Le bus va partir. Le maître explique le son. Le maître explique le son. Chanter est une activité difficile. Chanter c'est une activité difficile. Mm -hmm. Je recopie, Puis, je souligne les verbes non conjugués à l'infinitif. D'accord, d'accord. Alors, on va commencer par les verbes conjugués. Je souligne. D'accord. Alors, on dit écrit. Il va, va. Okay, Regardons toujours. Euh, Deuxième mot, c'est un verbe. La secrétaire écrit, écrit. Le bus va. D'accord. Euh, le maître explique. Et chanter et. Tu vois mmh. Alors, recopie pour simuler les verbes non conjugués. Alors, je sais, je sais, La secrétaire, une lettre, non. La secrétaire, c'est un nom, une lettre aussi. Le bus, partir, oui. Alors, je simule avec une autre couleur hein, pour faire la différence. Partir, c'est un verbe à l'infinitif. Hein, la même chose pour chanter. Mmh. C'est vraiment facile. Alors, normalement. Euh, voilà, pour faire la différence entre les deux. Alors, écrit, va, explique, et, c'est un verbe conjugué, d'accord On encadre les verbes conjugués. Alors, écrit, va, explique, et, normalement, il se place toujours à la deuxième place. Et partir et chanter, c'est un verbe à l'infinitif. On continue toujours avec deuxième exercice. On puis chaque verbe conjugué à son infinitif. Ah, c'est vraiment un jeu impeccable alors on cherche maintenant les infinitifs, oui, oui, oui, oui. Alors vendre, ça, ça ressemble, tu vas vendre, nous brossons. Alors cherche mon verbe à l'infinitif, qui veut dire nous brossons. Ça ressemble un petit peu, non On dit voir, non Faire, non Bâtir, non Pêcher, soigner. Mais brosser, il soigne, oui. Oui, j'ai entendu la bonne réponse. Pêcher, non. Bâtir, c'est voir, non. Soigner, tu pêches. Hum? Voir, non. Faire, non. Bâtir, non. Pêcher, je bâtis, c'est bâtir. Vous voyez, c'est le verbe voir. Elle fait, c'est le verbe faire. Voilà. C'est vraiment facile. Alors, tu vends vendre alors, tu vends, c'est un verbe conjugué. L'infinitif de ce verbe, c'est vendre. La même chose pour nous brossons. L'infinitif, c'est brosser. Et le soigne, c'est un verbe conjugué. Oui. Conjugué au présent. On va voir plus tard que ça veut dire le présent. Donc, on va faire ensemble. C'est vraiment facile. Alors, il soigne, il soigner. Tu pêches, pêcher. Ba, je bâtis, bâtir. Vous voyez. Euh, vous, vous voyez, voir, elle fait, vert. Alors, normalement, entre nous, l'infinitif du verbe, il y a trois groupes. Alors, euh, il y a le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Par exemple, brosser, premier groupe, d'accord Même chose pour pêcher, la même chose pour soigner, parce que c'est terminé par er, c'est une terminaison. Entre nous, hein, d'accord Bâtir, c'est un verbe, euh, deuxième groupe, d'accord Faire et voir c'est un verbe au troisième. Rappelez-vous de ça. On va voir plus tard. Donc, grande continue. écris les verbes en gras à l'infini. Mmh, c'est un jeu vraiment un peu difficile pour la plupart. Mais non. Il suffit tout simplement de chercher soit dans un dictionnaire, soit 12 000 verbes. Alors, nous sillons. Qu'est-ce que vous voyez ici En LS, c'est siller avec ER à la fin. Tu vois? Alors tu passes au NS, tu ajoutes ER. D'accord? Nous sillons la planche, entre parenthèses, c'est scier. Scier. On utilise la scie. Le pêcheur remonte les filets, Remonter. Le bouger cuit le pain. C'est un peu difficile. Cuit. cuire. voilà, cuire. Tu peins, oh là là, c'est vraiment difficile, ce verbe-là. Tu peins les volets. Tu peins les volets. C'est quel verbe ici? C'est le verbe peindre. Voilà. Vernir. Le menuisier vernit le meuble. C'est vernir. Voilà. Je vais vous aide pour bien comprendre la leçon tout simplement. Mais ne comptez pas sur moi. Il faut chercher. Il faut tout simplement chercher dans un dictionnaire ou 12 000 verbes et vous cherchez vous-même. Et ensuite, vous pouvez voir la vidéo pour bien vous assurer la bonne réponse. Alors, scier, c'est un verbe de premier groupe, Remonter, c'est la même chose. Verbe de premier groupe, queer, c'est un verbe de troisième groupe, peindre, peindre, tu vois, peindre, hein? attention, <rire> c'est un verbe de troisième groupe, c'est un peu difficile, difficile, vous voyez, vernir, vernir, c'est un verbe de deuxième groupe, mais normalement, c'est pas question de savoir, est-ce que c'est premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ça, ça arrive l'année prochaine, inch'Allah. Recoupez chaque phrase, puis dans chacune, celui le verbe, écris-le à l'infinitif La même chose, c'est vraiment facile. Ah, maintenant vous avez bien compris. La fleuriste coupe. Ah, normalement, toujours le verbe le verbe conjugué se place à la deuxième place. Hein. La fleuriste coupe. Mmh, celui ci c'est le verbe conjugué. Coupe. Mmh, éteigne. Tu vois, toujours deuxième place, occupe euh, le verbe conjugué. Euh, euh, voilà, construit. Euh, euh, <rire> Farci, oui, <rire> c'est vraiment facile. Alors, deuxième place, il est coupé par toujours euh, le verbe qui est conjugué. Alors, normalement, c'est ça dans la langue française, elle est très belle. Alors, la floriste coupe les roses, mmh. Mais je cherche ici l'infinitif, ça veut dire l'origine de ce verbe. Euh, coupe, coupe, coupe, coupe. Normalement, je trouve euh, coupé. Oui, dans un dictionnaire, éteigne. Oh là là, c'est la première fois que je vois ce verbe éteigne. C'est le verbe éteindre. C'est le contraire de allumer. Allumer, éteindre, éteindre. Tu vois, éteindre. Alors, servir. Nous servons, servir. IR à la fin. Construire avec RE à la fin. Farcir avec IR à la fin. Alors, couper. Éteindre. Voilà. Servir construire farcir Alors, couper c'est un verbe de premier groupe éteindre c'est un verbe de troisième groupe servir c'est un verbe de troisième groupe construire c'est un verbe de troisième groupe et farcir c'est un verbe de deuxième groupe ah c'est pas question de savoir maintenant quel type de verbe mais normalement l'année prochaine ça veut dire CO2 ou CM1 mm -mm. Vous aurez, vous serez capable d'identifier facilement les groupes. Et est en trois. Allons-y. non l'ensemble, vous avez bien compris. C'est verbe conjugué, verbe non conjugué. Ça veut dire verbe à l'infinitif. On continue. Conjugué non. C'est vraiment facile. Je manipule. Verbe conjugué, verbe non conjugué. Page 42. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Je lis d'abord les phrases. Le médecin opère la petite fille, la policière explique le code de l'ordre. Je cherche le verbe, il s'occupe toujours de deuxième place. Opère, explique, c'est un verbe au présent. Opère, explique, d'accord Alors, je change le ton des phrases en les faisant commencer par hier. On dit hier, le médecin opère non, a opéré la petite fille, a opéré la petite fille, a opéré. Hier, la policière a expliqué le code de la route. A expliqué. A expliqué. Là. Hum? Opère devient à opérer. Explique devient à expliquer. Pourquoi Parce qu'on a changé le temps. On a changé le temps au, au, pa, au passé composé. Au passé, normalement. Les verbes soulignés ont-ils changé Oui. Opère devient à opérer. Explique devient à expliquer. Alors, premier point. On a déjà compris. Si le verbe change quand on change le temps, de la phrase, on dit que le verbe est conjugué. D'accord Vous avez bien compris Alors, le médecin opère la petite fille, c'est au présent. Lorsqu'on change au passé, on dit, hier, le médecin a opéré la petite fille. Maintenant, vous avez bien compris que le verbe change. Pourquoi Parce que le verbe se conjugue. Hier, la policière a expliqué le code de la route. Hein? Au lieu de dire explique, on dit à expliquer. Au lieu de dire opère, a opéré. Alors maintenant, lis les phrases ci-dessous. Opérer, c'est ouvrir le corps pour soigner. Expliquer le code de la route, c'est faire comprendre comment se comporter sur la route. Ici, non. Les verbes soulignés n'ont pas changé. Lorsque on commence par hier. Hier, opérer, c'était... Non, non. On dit opérer, c'est ouvrir le corps pour soigner. C'est une sorte d'explication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire opérer C'est ouvrir, c'est ouvrir le corps pour soigner. Qu'est-ce que veut dire expliquer le code de la route C'est faire comprendre comment se comporter sur la route. Alors, normalement, l'infinitif euh, ou le verbe non congéré sera toujours invariable. Voilà, opérer, ouvrir, expliquer, soigner, faire comprendre, se comporter, etc. On ne change pas le temps. Alors, les verbes soulignés ont-ils changé Non. Les verbes soulignés n'ont pas changé. Pourquoi Parce que ce sont des verbes non conjugués. Si le verbe ne change pas quand on change le ton de la phrase, le verbe n'est pas conjugué. On dit « il est à l'infinitif ». Il est à l'infinitif. Alors, un verbe est conjugué quand, le, quand on change le ton. C'est très bien. Un verbe est conjugué quand on change le ton. Un verbe n'est pas conjugué, et l'infinitif, quand le verbe ne se conjugue pas. Normalement, on trouve l'infinitif dans un dictionnaire ou 2000 verbes. C'est ça. Alors, il faut comprendre que le verbe conjugué, c'est un verbe qui change selon le temps, soit le passé, soit le présent, soit le futur. Et verbe non conjugué, c'est-à-dire verbe à l'infinitif. Il reste toujours à l'infinitif, il ne change pas, et il ne se conjugue pas, etc. Alors, c'est fini pour la leçon de Jérôme c'est vraiment facile. Mais normalement, la transformation au présent, au passé, au passé, vous allez voir après. C'est ça le, le but de ce cours, c'est comprendre euh, qu'est-ce que c'est un verbe conjugué, qu'est-ce que c'est un verbe non conjugué, ou ce verbe à l'infinitif, quelle est la différence entre les deux. Voilà, c'est tout pour le moment. Amusez-vous bien et à la prochaine.